La nouvelle mercuriale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère prend effet à partir du 1er octobre 2022. 48 produits sont concernés, notamment la volaille, la viande, le riz et les produits laitiers. En attendant, la flambée se poursuit. Les pères et mères de famille disent ne plus s'en sortir. Le panneau de il est toujours aussi élevé. Euh, les denrées à augmenté, d'arrêt euh, toujours les mêmes, euh, le prix d'huile qui a augmenté. Donc euh, moi je ne vois pas, je ne vois pas en tout cas les efforts du gouvernement face à, à, ce, à ce problème. Tout est pareil, tout est pareil, ça c'est la souffrance totale. Ce n'est pas du tout normal, on va encore avoir ta confiance à qui l'État ne se manifestent pas, rien. Mais... Il n'y a rien. Je veux savoir, avec le bureau, nous sommes tous au courant que les prix devaient changer, mais c'est toujours pareil. Certains commerçants disent être également accablés par cette situation de flambée de prix rien Pour de nombreux commerçants en revanche Les prix proposés sur la nouvelle mercuriale Sont supérieurs à ceux affichés Dans leur magasin La nouvelle la 2000, la 1700, Ça dépend de la qualité Bon, tu C'est que ce c'est d'Express 1930. On en a 1850, sorti un autre Super. D'accord, maintenant, plus du Brésil, c'est 1500 euros là-bas. Et dans là, a même oui, la prière, 500 euros. D'accord. On plus ne plus peut plus. pas augmenter, c'est tout à la vente. En fait, ce que j'ai constaté chez vous, c'est que les prix que vous affichez sont moins ou inférieurs à ceux qui sont dans la même la Pas du tout, hein quand même. même oui. Ah, de... L'huile de cuisine, elle, continue de manquer sur les étals, surtout celles fabriquées localement. Une pénurie que chacun tente d'expliquer. C'est au lame, non Il n'y a pas lui. On dit, on vend ça au Cameroun. On vend ça au Cameroun. Nous, on n'a pas le lien. Moi, j'ai un magasin de vente. J'ai tout pas le sol seulement. Il n'y le Les clients sortent. Ils pas demander où il y a les huile, Ils pas faire l'achat. La nouvelle mercuriale étant disponible, reste aux agents de descendre sur le terrain en vue de veiller sur son applicabilité.